Peu importe, la force de frappe collectée par le diable pour nous mettre pas. Ouais. Je suis pas troublé, car j'ai mis ma foi en Dieu et désormais il mène mes combats. La tête dans le ciel, pas dans les nuages. Il m'a dit que je suis beau sans maquillage. Le diable faisait de ma vie gribouillage, mais maintenant il me voit plus sur les radars. Oh. Je suis en mode Delta, comme mon dossier de guerre, je parle la violence. Mais t'as vie jamais critiqué mon sauveur, je te promets que là je ne mettrai pas de gants. Alléluia, j'ai grandi sans père, beaucoup de modèles, mais yeah. peu de repères, j'ai vécu dans la terreur, victime yeah. de la rue et de la... un hyper de. De la vie, je suis flanqué à terre. Mais yeah. pendant mon parcours, j'ai croisé un homme, super héros, trop fort pour ma belle héros. Il n'avait pas de caméra, m'a dit que je suis capable de sortir de ce semaine d'être son héros. Des hommes héritiers, moi qui étais pécheur, j'ai été racheté par son sang. Des hommes héritiers, moi qui étais pécheur, j'ai été racheté par son sang. Avec son sang, il a payé le prix de mon adoption. Je vis plus dans la fiction. Je dois marcher concentré, rester connecté au ciel. et marcher avec eux, ailes. la vie est dure, on l'est aussi. Car il nous a donné le Saint-Esprit. Il m'a dit en tout temps de es sur lui. Quand j'ai des soucis, j'ai échappé le Yahweh. C'est Yahweh mon daron. C'est Yahweh mon daron. C'est Yahweh mon daron.